Chapitre 99. 1. En ce jour les pères seront massacrés avec leurs enfants, et les frères avec leurs frères, le sang coulera comme les flots d'un fleuve. 2. Car l'homme n'arrêtera point son bras prêt à frapper son fils, et les enfants de ses enfants, il croira agir avec miséricorde, et ne les épargnera pas. 3. Le pécheur ne craindra point d'égorger son frère plus honoré que lui. Le meurtre se continuera sans relâche depuis le lever du soleil jusqu'à son coucher. Le cheval aura du sang jusqu'à son poitrail et son char jusqu'à l'essieu.